Alors la question ici est de savoir combien il y a de petits cubes, de petits cubes de, qui font chacun 1 cm 3 dans ce pavé droit, dans ce parallélépipède rectangle. Je vois que j'ai 5 petits cubes l'un à côté de l'autre, donc là 5 sur la première ligne qui est à peu près face à moi. Et après j'en ai 4 les uns derrière les autres, ce qui me fait ma plaque du bas jaune. Et de ces plaques-là, j'en ai... Une en bas, une au milieu, une au-dessus. Combien ça fait de petits cubes en tout Je vous laisse réfléchir un petit peu, vous avez peut-être déjà la réponse. Et puis, euh, eh ben, on va vérifier ça. Alors, je vais déjà diminuer le nombre de plaques. J'en mets plus qu'une. Je vais diminuer le nombre de lignes l'une derrière l'autre. J'en ai plus qu'une. Et je vais même aller jusqu'à un seul petit cube en bas à gauche je peux même le rendre un petit peu transparent voilà pour mieux voir comment ça se passe pour moins avoir l'impression d'obscurité ok et pas trop pour qu'on voit quand même donc j'ai ce petit cube je cherche à aller comme tout à l'heure donc ici j'en avais 5 donc 3 4 5 là c'est sûr j'ai 5 cubes j'en avais 4 j'avais 4 lignes de 5 cubes. Donc, je vais augmenter ici pour arriver jusque 4. J'ai une ligne de 5 cubes, plus encore 5, plus encore 5, plus encore 5. Ça en fait 5, 10, 15, 20 cubes. En fait, j'ai fait 4 fois 5 cubes. Ça m'en fait 20. J'ai déjà donc 20 cm3 tout en bas. Et j'ai dit tout à l'heure que j'avais 3 plaques. Donc si j'en mets une deuxième, eh ben j'ai de nouveau 20 cubes. Ça en fait 40 en tout. Si j'en mets une troisième, j'ai de nouveau 20 cubes. 20 en bas, 20 au milieu, 20 au-dessus. Ça en fait 60. Et au global, hein, quel calcul j'ai fait Enfin, quel calcul je peux faire sans avoir besoin de redécomposer à chaque fois en petits cubes eh ben, je vais faire 5 x 4, 20 x 3, 60. Donc la formule du volume d'un pari de rectangle, c'est longueur fois largeur fois hauteur.